Et bienvenue pour la suite tant attendue et inespérée des bons de l'oncle Zelk. Et oui, et oui, je suis de retour pour vous présenter aujourd'hui ma petite Zelista, ranger de level 81, spécialisée dans la vocation de Burist, ces beaux gros totems qui font masse dégâts. Donc oui, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo de build, hein. ça fait plus de 6 mois maintenant, mais comme j'ai discuté avec certains d'entre vous, la 2.0 m'avait... Assez déçu au niveau des skills gems qu'elle proposait. C'est-à-dire en fait je ne trouvais pas qu'il y avait assez de skills intéressants à utiliser pour faire de nouveaux builds. Mais ici, depuis quelques semaines maintenant, la 2.1 est sortie avec son lot de nouvelles gems. Des vrais gemmes, des vrais sorts auxquels on peut créer des arbres de talent et tout le bordel qui va avec, faire des nouveaux personnages, bref, ça fait plaisir. Donc aujourd'hui je vais vous présenter ce petit personnage double totem, double siege ballist. Siege ballista, qu'est-ce que c'est alors, Siege Balista, vous allez poser une baliste, un totem, donc, qui va viser et attaquer des ennemis les plus proches et leur tirer dessus en leur mettant des monstrueux dégâts, comme vous pouvez voir. A savoir que je suis level 81, euh, mauvais bouton, level 81, pardon, dans une zone de level 67. Si vous avez peut-être, certains d'entre vous vont me dire, oui, pourquoi tu montres pas ça dans les maps Eh bien, tout simplement parce que j'en ai marre des maps, j'en ai marre des tiers de maps. Pourquoi Parce que ça fait genre 100, 150 maps que j'ai fait et j'ai peut-être looté à 3 tiers 4 alors que j'utilise Alchi, j'utilise les tout ça mais non j'ai juste pas de chance du coup j'ai dit fuck it on va farmer dry lake jusqu'au level 100 non j'irai pas jusque là mais bon bref on va continuer le gameplay donc c'est un gameplay très simple hein. vous posez vos balistes et vous les regardez défoncer les choses à une vitesse phénoménale pas besoin de faire un dessin hein. vous voyez que le TPS est insane donc là vous pouvez voir que je suis à 15500 de DPS. Euh, 15380 pardon. Oh mon dieu j'augmente mon DPS tout seul Oui donc 15 380 de DPS par balise, donc on fait x2 à chaque fois hein, bien sûr. Pour agrémenter ça j'utilise aussi un petit Curse on hit avec Frenzy. Donc frenzy, lesser Multiplayer, projectile, Curse on hit, projectile weakness. Mais bon tout ça j'expliquerai par la suite donc, quand j'expliquerai le skill trick, j'expliquerai les gemmes, tout ça, le stuff qui va avec, le pourquoi du commande, de tout ça. J'aimerais bien juste arriver à Vol histoire de, de vous montrer ce que ça donne sur les boss de le DPS qui peut être assez phénoménal. Valichou, Valichou tu es là Oui, Voli oh, Oui, tu es là. Oh oui On va claquer la valise. on va le curse. Pendant bon, qu'on se prend aussi masse dégâts. Et salopio. Ah, ben voilà. C'était Vol Et c'est tout pour la vidéo. Non, je déconne, on va... Rentrez en ville, on va passer à la et je vais vous montrer le reste plus explicatif, tout ça, du skill tree, du stuff, tout ça, tout ça, tout ça. A tout de suite chers amis Oui oui. chers amis Maintenant que nous sommes un peu plus tranquilles, sans avoir des mobs partout qui nous courent au cul et essayent de voler notre virginité, je vais vous expliquer plus en détail les gemmes, le skill tree, le stuff à avoir pour ce petit boy. Donc on va commencer directement par les gemmes et l'explication de Siege Ballista. Alors Siege Ballista qui est ici? Donc Siege Balista, on va la retirer pour vous montrer plus en détail Alors, qu'est-ce que c'est que Siege Balista Siege Balista, donc, ça invoque un totem, comme vous avez pu le voir pendant le gameplay Qui va se mettre à attaquer les ennemis les plus proches Et qui va faire énormément de dégâts Donc, de ce que nous, de ce que nous voyons et de savons Alors, Arrows Always Pierce, c'est génial Ça vous permet de clear les zones droites, genre par exemple des couloirs ou des petites salles en quoi 2-3 shots Sans plus Vous posez vos totems, vous vous cassez, c'est déjà fini Ainsi de suite Ensuite, nous avons aussi Totem Last 8 Seconds Donc Totem qui dure 8 secondes Bon ça, ça va augmenter dans le skill tree avec les points qu'on va prendre, etc Donc pas de souci. Ensuite, deals 168.8 of base attack damage C'est insane Les dégâts de cette saloperie sont monstrueux j'ai rarement vu un ratio aussi gros, mais bon pour compenser ça, bah... Qu'est-ce qu'on a en dessous On a 50% less attack speed, et 50% less attack speed, au final, c'est extrêmement violent. Et si on a parmi vous qui ont essayé de, de jouer avec ce build, etc., ou de regarder un peu sur les forums, vous pouvez remarquer que la plupart des gens qui ont essayé ce truc, en fait, sont assez déçus de, ce, de cette gemme. Pour la simple et unique raison en fait c'est que le skill est trop lent si on n'utilise pas correctement entre guillemets hein Je ne dis pas que ma façon de faire est la meilleure mais voilà Donc en fait c'est trop lent et qu'en fait du coup la, la balise va viser mais tirer extrêmement lentement Et que du coup la plupart du temps elle va rater sa cible parce que le mob aura bougé d'ici là Et du coup ben, ça revient à rien ça a beau faire énormément de dégâts si ça ne touche pas voilà c'est pas très utile Donc du coup on va linker Siege Ballista tout simplement déjà pour commencer avec Faster Attack. Premier lien à avoir, Faster Attack, ça va augmenter méchamment votre Attack Speed et du coup, plus ou moins nullifier le malus de Siege Ballista. Avec ça, nous allons aussi linker, linker pardon, Physical Projectile Attack d'Amage. Pourquoi Parce que 47% de dégâts en plus. Voilà, ça fait plaisir. Même si a 10% laisse Projectile Attack Speed, ça fait quand même bien plaisir Ensuite, à côté de ça, on va ajouter Added Fire Damage. Bon, j'aime classique, hein, je vais pas revenir dessus. Beaucoup plus de dégâts, bref, voilà. Et Weapon Elemental Damage, même principe que pour Adeadfire Fire Damage. Ça va scale tous les points de dégâts élémentaires qu'on pourrait avoir dans l'arbre de talent ou sur le stuff. Ainsi que les auras, les l'hérald, le golem, bref. Beaucoup plus de dégâts, c'est l'amour, comme d'habitude. À côté de ça, nous allons utiliser Frenzy. Frenzy, qu'est-ce que c'est Frenzy, voilà, c'est ça. <rire> Frenzy, donc cette gemme ici, c'est une, euh, une attaque qui va vous permettre de gagner des Frenzy Charge à chaque fois que vous allez toucher un ennemi avec. Frenzy Charge, qu'est-ce que ça donne Qu'est-ce que ça fait Vous voyez le tout le type ici, vous gagnez 5% de dégâts par Frenzy Charge et 5% d'attaque speed. Donc, du coup, ce qu'on va faire dans l'arbre de talent, c'est skill ces petites Frenzy Charge. On va en prendre 6 ou 7. Bah oui, pourquoi bah Parce que énormément d'attaque speed en plus, ça fait plaisir. Ça compense encore le problème de Siege Ballista. Avec Frenzy, nous allons mettre sur Multiplayer Projectile ou greater Multiplayer Projectile, ça dépendra de votre mana Ainsi que Curse on Hit et Projectile Weakness Pourquoi Projectile Weakness Tout simplement pour la dernière ligne de la curse Curse enemies take uh, 28% increase with damage from projectiles Quel accent british vous me direz-vous Et oui c'est magnifique Donc tout ça pour dire que ça fait plus de dégâts chaque fois que les ennemis sont curses Donc toujours bon à prendre, beaucoup plus de dégâts, permet de clear bien plus vite Ensuite à côté de ça, donc, comme je disais, nous allons prendre et trade une aura qui augmente vos dégâts en version cold. Nous allons prendre Summon Flame Golem, même principe, Golem Grant euh, 19% increase Damage, oui j'avais perdu le 19 en anglais, bref c'est pas grave. Euh, nous allons prendre une Valeste, Valeste, même principe, beaucoup plus d'attaque speed quand vous la castez, donc vous, la, vous allez la caster pardon contre les boss, hein. vous summonez double totem, vous mettez la Valeste et vous avez pu voir sur vol ce que ça donne. C'est assez horrible au niveau du DPS gagné. Ensuite, nous avons aussi une Blink Arrow. Bah, Blink Arrow, c'est tout simple. Ça vous permet de vous TP hors des zones de danger. Parce que vous savoir que vous êtes quand même assez squishy. Ensuite, nous allons utiliser Herald of Ash. Herald of Ash, même principe que pour les auras et trades, etc. Plus de dégâts. Un Cast des Damage, Taked et Immortal Call. C'est tout pour les gemmes. Siege ça vous sert à tout. C'est votre TPS. C'est aussi un moyen de survie. Je vais en revenir à ça par la suite. Donc maintenant nous allons nous attaquer au Skill Tree. Skill Tree, il faut savoir aussi que ce personnage, je l'ai fait en deux fois. C'est-à-dire que la première fois j'ai essayé en version Sion et la seconde fois j'ai fait en version Ranger. Pourquoi vous me direz-vous Eh ben parce que la version Sion, je m'étais un peu perdu dans l'arbre de talent, pardon, et au final je perdais beaucoup plus de dégâts par rapport à ce Skill Tree. Donc voilà, nous allons démarrer chez la Ranger. Nous allons commencer par Projectile Damage. Et remonter tout ici en prenant l'Attack Speed les Projectile Damage, etc. Jusqu'à Ballistic Mastery, Projectile Speed, Increase Projectile Damage, bref, ça fait plaisir, beaucoup de dégâts. Nous allons descendre ici, prendre Heart of Oak, 8% Increase Maximum Life, toujours bon à prendre de la vie. Finesse, Attack Speed, Accuracy, etc. Même si l'Accuracy ne sera pas intéressante dans notre build, c'est quand même important d'avoir l'Attack Speed. Ensuite nous allons partir par ici, Bow Damage, Aspect of the Eagle, toujours des dégâts, des dégâts, des dégâts. On remonte ici, on va prendre des dégâts. Ici, nous allons juste prendre sur Survivalist parce que c'est sur notre chemin et voilà, ça fait toujours plaisir. Hein. Un peu d'Evasion, un peu d'Elemental Resistance, tout ça, tout ça. Nous allons partir par la droite et nous allons chercher Acrobatics et Phase Acrobatics. Savoir que ce personnage est donc un personnage évasion. Donc, du coup, Acrobatics, bah, c'est super utile. Hein. 30% de chance de dodge les attaques avec les Improvements qui sont sur le côté, donc 10% en plus. Et Phase Acrobatique, 30% de chance de dodge les spells. Ensuite nous allons redescendre, prendre toute cette roue de dégâts, donc il y a de l'attaque speed, il y a du dégâts, enfin bref, des stuns, tout ça, bref, énormément de moyens de skill, notre DPS. Ensuite nous allons prendre aussi la petite Freddy Charge ici sur le côté qui va faire bien bien bien plaisir. Ensuite descendre, on va chercher Herbalisme plus de PV, c'est sur notre chemin donc ça fait plaisir. Redescendre jusqu'à ici, point très intéressant et important, point blanc, point blanc qu'est-ce que ça fait ça fait comme vous pouvez lire que les projectiles vont faire 50% de DPS en plus quand ils sont euh, lancés au corps à corps. Et vu que ce n'est pas vous qui allez tirer vos projectiles mais vos balistes, vous n'êtes pas en danger quand vous allez utilisé ce truc. Du coup, c'est 50% de DPS gratuit, hein. vous posez vos tourelles au pied d'un ennemi et elle va faire 50% de DPS en plus. Bref, c'est violent. Donc on va remonter par ici, on va prendre, si on veut Wisdom of the Glade, si on n'a pas d'intelligence sur son stuff pour dire d'utiliser la Curse Hit. Remonter ici, prendre les dégâts, les dégâts, les dégâts. Et ensuite, nous allons partir vers la gauche. Vers la gauche ici pour aller chercher une Frenzy Charge en plus. Donc ça nous en fait déjà 5 Frenzy Charge. Ça fait plaisir. Ensuite, encore vers la gauche, on va chercher Golem's Blood. On va chercher ici ce petit joyau dont je vais expliquer le pourquoi du comment après. Ensuite, continuer sur la gauche, sur la gauche, sur la gauche, sur la gauche. Remonter par ici pour aller chercher Iron Grip. Iron Grip, qu'est-ce que ça fait Iron Grip, ça fait qu'au fait, les points de strength que vous prenez habituellement dans l'arbre de talent vont juste influencer sur les dégâts mêlés physiques de votre personnage. Cependant, avec ce point, ça va convertir tous les points de, de force et va leur permettre de s'appliquer aussi sur les dégâts à distance, sur les dégâts de beau etc. Bref, ça vous permet de gagner énormément de DPS sur tout le puffing qu'on va faire. Donc le puffing, c'est quoi C'est le, les chemins qu'on prend. Voilà. Donc on va remonter ici, prendre de la vie... On va remonter ici, prendre totem life and placement speed, totem damage, attack and cast speed. Pourquoi Il ben, y a de la cast speed et de l'attack speed et du dégât. Bref, encore de l'Attack speed, compensez tout ça. Ironwood, énormément plus de dégâts, ça fait plaisir. On va continuer à remonter par ici. Remonter, remonter, oh, remonter, Jacqueline, allez encore. Voilà. Jusqu'enfin à Ancestral Bound. Ancestral Bound, qu'est-ce que ça fait Ça fait que vous pouvez summon. Deux totems en même temps à la place d'un seul Le problème de ce point c'est que vous ne pouvez plus faire de dégâts vous même Mais on s'en fout vous avez vu les balises les dégâts qu'elles font c'est assez insane Et qui plus est on n'a pas besoin de faire des dégâts pour gagner des stacks de Frenzy avec le skill Frenzy Et ça c'est parfait Ensuite une fois que ce sera fait ici que nous allons prendre Ancestral Band On va repasser ici prendre des PV et partir ensuite, ici sur la droite, chercher tous ces points de totem damage, totem attack speed, etc. Pour agrémenter encore plus notre DPS, qui est colossal. Savoir ici, donc, sans les auras, etc. Donc, nous sommes à 10 500. Nous allons commencer à mettre les auras. Nous sommes à 15 380 de petits totems. Euh, le petit golem pardon 15 856 Et avec 6 frenzy charge vous montez à 22 000 de dps 22 000 de dps par baliste Donc on fait x2 c'est énorme 44 000 points de dps Alors maintenant que la skill tree est fait Nous allons passer au stuff Le stuff en fait n'est vraiment pas compliqué Alors Tout ce qui est ceinture Vous allez prendre une rustique sash Increase physical damage avec de la vie d'hérésie si possible Ça fera toujours plaisir Ensuite, niveau des boots, même principe des boots, mobilité, de la vie, d'hérésie, voilà. Armure, même principe de la vie, d'hérésie, voilà. Le casque, rebelote. Les anneaux, rebelote. Et la l'amulette, rebelote, la même chose. C'est toujours la même chose. Ce qui est intéressant pour ce build, c'est surtout le choix de l'arc, le choix du carquois et le choix des gants. Les gants, me direz-vous Eh oui, les gants Donc, au niveau de l'arc, vous avez deux choix qui s'offrent à vous pour un physical damage euh, Siege Ballista. C'est-à-dire qu'on peut utiliser le Lion Eye, celui que je possède ici, un arc avec un DPS physique de fou furieux. Vous pouvez voir sur cet arc il a 73 à 290 points de dégâts physiques avec une attaque speed de 1.68. C'est une scène. C'est un des plus puissants arcs du jeu version unique au niveau physique. Le problème de cet arc, normalement, c'est que vous pouvez voir toute la, la toute dernière ligne, pardon, « It can be evaded ». Ce qui veut dire que vous ne pouvez jamais rater vos attaques, mais ce qui veut dire aussi que le « Reflect », vous ne pouvez pas le « Dodge ». Ce qui peut poser un problème si on n'utilise pas de séche baliste, mais comme nous, le « Reflect », c'est sur les balistes, on s'en fout Et donc ça vous permet d'avoir énormément de dégâts au « late game ». On peut aussi utiliser le Chinsol. Le Chinsol, qu'est-ce que ça fait Ça fait que ce, cet arc possède aussi point blanc. Ce qui fait qu'au corps à corps, linké avec votre arbre de talent, le, le point blanc aussi qui est dedans, 100% de dégâts en plus. Donc c'est vraiment à, à vous de choisir et aussi au niveau des moyens, savoir que le Lionel's Glare, Gla je ne sais pas si je le prononce bien, on oh, s'en fout au pire, fait plus de dégâts à distance, mais que le Chinsol fera plus de dégâts au corps à corps. C'est à vous de voir si, selon votre gameplay, etc. Niveau du carquois, nous allons utiliser le meilleur carquois possible pour ce build, c'est-à-dire le Drill Neck. Drill -neck qu'est-ce que ça fait de beau Alors, le Drill -neck, ça vous donne de l'Attaque Speed, de l'Evasion, de la vie, ça rajoute des dégâts physiques, et c'est surtout la dernière ligne qui nous intéresse encore une fois, Projectile Damage Increase by Arrow Pierce Chance. Ça fait quoi Ça fait que, vu que notre Siege Balista a 100% de chance to pierce, à West Pierce, on gagne 100% de DPS en plus avec ce quiver. Oui, juste 100% de DPS en plus. Voilà. <rire> C'est genre le meilleur carquois possible pour ce build. C'est insane. Mais, juste simplement pour vous montrer, là je suis à 15800 DPS. Si je retire, 11700 de DPS. Voilà. On a un carquois. Un peu de DPS de gagner, n'est-ce pas Alors, ensuite, pour ce qui est des gants. C'est un petit truc que je me suis dit, en fait, on étant en train de level up le personnage, je me suis dit, ouais, le problème, en fait, l'attaque speed, c'est vrai qu'elle est assez insane et qu'elle level, bah, sans attaque speed, c'est vrai que les, les, les balistes, elles sont lentes, à viser à recharger etc. C'est pas terrible, et parfois, enfin bah, même souvent, vous ratez vos cibles. bah du coup, j'ai trouvé ce truc tout con. c'est vous allez prendre ces petits gants-là, c'est des gants de level, entre guillemets, 0, hein. c'est des gants, genre, level 5, 6, quelque chose comme ça, des petits uniques, qui vous donne euh, 30% increase attack speed en full life. Donc, chaque fois que vous êtes full life, vous gagnez 30% attack speed. C'est énorme. Mais le problème de ces gants, c'est pour ceux que personne ne les utilise, Et bah, en règle générale, vous n'êtes jamais full life dans les combats, etc. Vous, vous prenez tous toujours des petits coups. Mais comme on va jouer safe avec de l'évasion, phase acrobatique, euh, etc. Et qu'en plus, les balistes vont prendre attention à nos ennemis, on va mettre ces gants, être full life tout le temps et gagner 30% attack speed directement. Ce qui va nous permettre d'avoir des, des balistes Assez réactive et assez rapide. Bref, ça, ça fait extrêmement plaisir. Pour agrémenter ça aussi, vous avez pu remarquer que je n'ai pas mis lesser multiplier multiplayer projectile sur mon skill. Et que pourtant, quand je tirais avec, avec les, les balistes, bah, il y avait trois projectiles. Et c'est le petit tricks, entre guillemets. Ah, et mauvais raccourci, plop. Voilà, c'est le petit tricks du joyau qui est ici. On va ouvrir l'inventaire, le retirer. Alors, qu'est-ce que ça fait Rains of Splinter, donc c'est un joyau unique Qui coûte pas trop cher, je pense 1 KO, de KO Grand maximum, qui va faire 46% Reduce Totem Damage Et Totem Fire 2 Additional Projectiles Donc au fait en gros c'est un Lesser Multiplayer Projectile pour Totem Ce petit truc là, mais vous allez me dire Ouais mais 46% Reduce Totem Damage Par rapport à Lesser Multiplayer qui 18% euh, less, mu less Damage Ah c'est pas rentable au final, et ben si C'est même complètement rentable Et je vais vous expliquer ça pourquoi donc, on va garder le petit joyau ici et on va regarder dans un coffre. Ah oh ben non, je pense que je l'ai sur moi. mais oui, je l'ai sur moi. Voilà. La grosse différence entre les deux, c'est quoi Alors, ici, nous avons l'essor multiplayer projectile. Vous pouvez voir deux additionnels projectiles. 16% less projectile damage. C'est ce less qui, est un, qui importe énormément par rapport à Rains of Winter ou Reduced Totem Damage. Et donc en fait, Rains of Winter, donc ça va reduce les totems des mages. Mais pour compenser ça, tout ce qu'on a besoin de faire en fait, c'est de trouver dans l'arbre de talent ou sur les gemmes, etc. assez pour remonter le reduce des Ce que la différence avec les Multiplayer projectile, c'est que c'est les projectile, donc 16% de less Projectile des c'est un pourcentage. Donc ça va affecter tout truc ça va affecter votre arbre de talent ça va affecter vos gemmes etc bon pour montrer plus simplement on va tout simplement retirer physical projectile damage on va mettre lesser multiplayer projectile damage vous voyez que j'ai 11 151 points de dégâts on va retirer ça on va remettre euh, l'arbre de talent j'ai dit tepetep voilà on va remettre le joyau et vous allez voir maintenant que je suis à 12 350 de DPS donc plus de dégâts donc c'est beaucoup plus rentable que les serres multiplier projectiles aussi à savoir c'est que mon reigns of splinter bah il a un rôle merdique hein. vous voyez reduce damage au fait, au fait je, on peut enfin euh, le joyau peut aller entre 30% et 50% moi j'ai 46% bref c'est un rôle de merde si vous avez du 30% c'est encore mieux au niveau des dégâts bref ça c'est pour l'explication entre reigns of splinter et les serres multiplier projectiles on va ranger d'ailleurs hop aussi au niveau des, des bandits, donc pas compliqué, on va aider Hawk en normal pour gagner les PV, Hawk en cruel pour gagner les physical damage et euh, en merciless nous allons aider Criteline pour la 6 friendly charge Ce que Vous avez pu voir dans l'arbre de talent je, vais, je ne vais en chercher que deux donc du coup ça nous en fait notre 6 pour plus de dégâts Du coup chers amis je vais maintenant vous montrer un peu de gameplay 11+, plus. Histoire de vous montrer un peu ce que ça donne à plus haut niveau, au niveau des maps, niveau des boss, et à quel point ça peut fondre les ennemis. <rire> et c'est ça qu'on aime. A tout de suite pour le petit montage. Et heureux, chers amis, on a, petit, on a pris une petite channel map, histoire de vous montrer ce que ça donne, comme je vous disais, dans les petits couloirs, les Siege Ballista. On va progresser rapidos, on pousse. Oh le lag, le lag, je rappe du cul. Comment ça va Fraps, qu'est-ce que tu fais Fraps, stop. Donc on va charger les frenzy aussi parce que ça fait toujours plaisir, plus d'attaque speed. Ouais, par contre si on pouvait avoir un peu plus de mobs se mettre sous la dent, ça se ferait plaisir. Ah le voilà Là ça montre bien Ah une bois boîte Comme vous pouvez voir ça fond bien. Ça fond bien, c'est ça qu'on aime. Et vous pouvez d'ailleurs bien bien rusher avec ce skin. Hein. Au final vous êtes assez safe dans le sens où fait, on a pas mal des jeunes, on a des phases accro, etc. Et on a surtout bah, les balises qui vont tanker pour vous, enfin attirer l'agro pour vous. Et ça fait plaisir. Moi ce que j'aime bien aussi, c'est euh, comme vous avez pu voir. Oh, ouais allez pourquoi pas. 1, 2. Ouais donc les balises qui vont prendre l'agro pour vous et les chaînes soupirs qui sont monstrueuses dans les couloirs. Allez, finis ça. Voilà, merci c'était long. Qu'est-ce que ça fait mal Un petit couloir, oui, beaucoup de mobs, beaucoup de mobs. Je pense que je vais juste rusher jusqu'au boss. Histoire de vous montrer ce que ça donne. Encore une boîte, mais décidément. Le plus drôle encore, c'est de claquer la valise Je sais pas ce que vous en pensez mais moi je pense que le DDP c'est assez conséquent madame. Et par contre on a phase accro etc mais dès qu'on se fait toucher on prend cher vous hein. avez le problème de personnages qui n'ont pas d'armure. Un autre problème aussi c'est parfois les... les totems ils décident de focus plus ou moins ce qu'ils veulent, genre oh y a un truc qui les rend tous invincibles, autant ne pas focus cette chose-là, ça a l'air bien. Il va se calmer lui Promenade découverte avec Zek. Balliste et elle est meurt Ah c'est le lag et voilà c'était un boss de map <rire> Donc tout ça pour vous dire que oui voilà Mais Je pense que vous avez compris maintenant le DPS de cette chose est un DPS de fou furieux donc ça va être la fin de la vidéo, chers amis, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Hein. Et pour le prochain Boyd, <rire> prochainement sur vos écrans, Blade Vortex version Oncle Zelk. Qu'est-ce que donne Blade Vortex en étant full, full, full tank, et ouais, pas full DPS mais full tank, capacité de système illimitée 7 endurance charge énormément d'armure, énormément de blockchains, qu'est-ce que ça donne C'est bientôt, allez les gars, je vous dis à la prochaine, ciao ciao, c'était ZELK